Salut tout le monde, c'est le Louis, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai vu que le maire ne voulait pas qu'on ait des gangs dans la ville, donc on est tous vénères, tous les mafieux se sont vénères. Donc, là, on va les défoncer la tête. Donc, j'ai vu qu'il y avait ça, donc je me suis dit faire une petite vidéo. Donc, la mort du maire, là, faut que je les retrouve. parce qu'ils sont partis sans moi et mon printer tout à l'heure il a explosé ah j'ai juste appelé Alors, euh, ouais, euh, vous êtes où? Non, on est en de de l'Amérique. Là vous ok, bah attendez, j'arrive. Ok. Bon, oh, moi je voulais pas raccrocher, j'avais la flamme, pour les jouer. C'est pas leur voiture, ça? Putain, mais c'est. Mais dis pas que c'est. Putain. Ah non c'est pas leur voiture Je me suis dit putain c'est des cons Ouais c'est bon les gars Ok. Allez, Taïto. Taïto, tu, tu veux parler avec nous là Viens le break, viens le val break, viens viens viens. Ouais. Je... Allez contre le mur, contre le mur. De... Passe 2000. Chut. Chut. Ça, moi, j'aime pas. C'est bon, je l'ai assommé, c'est bon, je l'ai fra... assommé, j'ai déjà assommé. Ouais, bon, alors on fait ce qu'on a dit. Euh, quand je tout vous dire, ah bah, je le et il se barre comme ça. Genre, je lui dis, donne-moi ton argent, et il va. Ouais. Bon, bah, venez, on va prendre okay, sur euh, la fin de l'année. le mire contre la mire contre le attends attends attends ah, une une chez moi. attends, Viens. tiens, tiens, OK. Vous plaît. Non non ah, Ah, mais c'est bon je déconne je déconne t'as pas 500 il a 500 mais on s'en fout le but je m'en bats les couilles moi je mets 500 tu les as pas t'es sûr que tu les as pas ah bah je m'en bats les couilles il avait passé 500 Quel pauvre Monsieur Monsieur le policier il y a des gens qui tuent des gens là-bas Vous voyez pas là-bas Regardez là-bas Il y a des morts Il y a du sang là-bas il y a des gens Ben non regardez Vous allez qu'à aller voir là-bas Regardez là-bas Un vrai copain. pas Si si si on si on compte on contourne à trois toi tu vas à droite moi j'ai au milieu et toi tu vas à gauche. Ok tu bouges plus tu bouges plus tu poses ton arme pose ton arme. Putain lui il voulait. Non, pourquoi il. A pas pourquoi il... 2000, oh je sais. Ah oh putain, okay. on est des braqueurs de fous, hein. on braque les gens. Ouais, ouais. Les gars, on... ouais bah, mais après, genre, euh, plus tard. Là, moi, j'aime bien euh, braquer les gens, là. Après braquer les gens, après, les gens, après on fait la... ouais, le la maire. Et après... Hein. Venez, venez suivez-moi. C'est pas nos ennemis les gangsters. Tu vas aller où? Bon, tu vas ou pas? Tu vas ou pas On va où Et hey Pigeon Vas-y, go go go, peur, c'est pas grave. Putain, j'aime pas quand ça l'a comme ça. allez-y allez-y go on est déjà quatre c'est bon les il est... Hey, vous savez pas conduire vous là? Faites la police. Regardez les policiers. Ils l'ont eu dans une pochette surprise leur permis. Nous on paye pour avoir le permis, ils l'ont gratos. Voilà. <rire> Euh, si, attends, attends, attends. Oh non, c'est a lagé.